Bonjour les amis, il y a quelques jours j'ai publié une vidéo dans laquelle je disais qu'il était intéressant d'avoir un objectif de rendement sur une année et j'avais annoncé le chiffre de 50% qui pour moi me semble être un très bel objectif. Alors c'est clair que tout va dépendre du capital que vous avez et que si vous avez un capital important ça peut être impressionnant et même certaines personnes vous diront peut-être que ce n'est pas possible mais je vous invite à analyser un petit peu les chiffres pour que ce soit bien clair. Donc si au départ vous avez un capital de 5 millions ce qui pour la plupart d'entre vous euh, n'est pas le cas mais qui viendra peut-être par la suite, je vous expliquerai comment. Euh, donc si on prend un capital de 5 millions de départ avec un objectif de rendement annuel de 50% eh bien vous aurez un résultat de 2.500.000 euros donc sur une année. Si on divise cela par les 12 mois donc on arrive à 208.333 euros par mois. Donc ça fait bien sûr une très belle somme et je suis certain qu'il y a des personnes qui vont dire non ce n'est pas possible d'arriver à ces résultats, euh, c'est tout à fait utopique, les hedge funds n'arrivent pas à ça. Alors il faut bien comprendre aussi que les hedge funds souvent ils ont des dizaines voire des centaines de milliards dans leur portefeuille et que leur objectif n'est pas d'avoir des rendements très importants mais ils se rémunèrent notamment par 2% sur le capital qui est mis dans, dans ces hedge funds. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à, à, à prendre le moindre risque donc ils prennent des très petites positions. Donc c'est pour cela que les, les, si on compare les rendements qu'un trader personnel peut arriver à faire, ce sera la plupart du temps supérieur à ce que font les hedge funds. Donc ne prenez pas comme référence les hedge funds. Donc avec un résultat de 2 500 000 par an, donc 208 000 euros par mois, donc si on divise cela par 20 jours donc en imaginant que vous tradez 20 jours sur le mois, eh bien on arrive à 10 416 euros par jour. Donc c'est déjà une très belle somme, c'est déjà de très, très beaux résultats. Donc, mais n'oublions pas que nous sommes sur une base de 5 millions de capital. Alors si on descend à des, des valeurs un petit peu... Euh, moins élevé donc on divise par 10 on a 500 000 euros. Imaginons que vous avez déjà un beau capital à mettre en bourse sur lequel vous pouvez trader de 500 000. Donc toujours avec notre objectif de 50% et eh bien on arrive à 250 000 par an ce qui est déjà pas mal donc comme résultat aussi. Donc si on divise cela de nouveau par 12 on arrive à 20 833 euros par mois. Donc c'est déjà un très beau résultat. Donc on peut très bien vivre avec 20 000 euros par mois. Donc c'est déjà très joli. Alors les 500 000 euros, bon vous ne les avez peut-être pas. Euh, peut-être qu'avec quelques connaissances, des amis ou des personnes qui voient que vous êtes déjà arrivé à un très bon niveau, vous arriverez à obtenir un capital de 500 000. Si vous êtes déjà un bon trader ou si vous devenez un bon trader c'est tout à fait possible par relation d'arriver à avoir un capital de 500 000 voire même supérieur et arriver à quelques millions de capital qu'on vous confiera. Après vous pouvez décider donc avec les personnes qui vous confient de l'argent de partager les bénéfices et arriver ainsi si vous gagnez 10 000 euros par mois ben c'est déjà pas mal sur un capital de, de 500 000. Donc euh, les 20 000 euros euh, par mois donc si on le divise par 20 jours de trading ça veut dire que vous devez faire à peu près 1 1000 euros de gains par jour. Donc ce n'est pas extraordinaire 1000 euros de gains par jour, c'est réaliste, c'est quelque chose qu'un bon trader peut faire euh, sans trop de difficultés à partir du moment où il a une, une bonne méthode de trading. Donc 1 1000 euros par jour pour un capital de 500 000, ça vous donnera donc avec un rendement de 50%, 250 000 euros par an. Donc vous voyez 1 000 euros par jour comme objectif. Après, si vous n'avez pas un capital de plusieurs centaines de milliers d'euros, mettons que vous disposez de 50 000 euros et que vous pouvez consacrer ces 50 000 euros au trading. Eh bien, même chose, donc on garde toujours notre objectif de 50%. Ça nous fait 25 000 euros par an si on divise par 12 on arrive à 2000 euros par mois. Donc avec un capital de 50 000 euros si c'est votre capital personnel vous pouvez avoir comme objectif sans problème euh, 2000 euros par mois même un peu plus euh, si, vous tradez, euh, si vous tradez bien, si vous avez des bons résultats, si vous prenez un effet de levier un petit peu supérieur mais toujours en ayant une méthode de trading sûr en prenant peu de risques donc vous pouvez avoir cet objectif-là de 2000 euros par mois. Maintenant ce n'est pas figé donc vous pouvez très bien avoir un objectif aussi de, de, de 100% sur une année si vous avez un plus petit capital, ce n'est pas irréaliste non plus. Donc euh, disons que pour 50000 vous pouvez avoir un objectif de 2000 euros par mois entre 2000 et 4000 euros par mois. Et ça vous permettra probablement de déjà vivre de cette activité. Donc si on divise les 2000 euros par mois par 20 jours, ben ça vous fait 104 euros par jour. Vous voyez que même avec un, en gardant toujours notre objectif de 50%, faire 104 euros de gains par jour, ce n'est pas, pas incroyable, ce n'est pas extraordinaire. Si vous dites à quelqu'un, moi je gagne 100 euros par jour, euh, en trading, euh, ben on ne va pas vous prendre pour un fou, on ne va pas vous prendre pour euh, quelqu'un d'irréaliste. Non, 100 euros par jour sur un capital de 50 000 c'est tout à fait réaliste et on garde toujours nos 50% euh, d'objectifs annuels. Après on passe encore, on divise par 10 encore. Si on prend un capital de 5 000, mettons que vous, vous commencez euh, le trading et que vous avez quelques milliers d'euros à consacrer, donc on garde toujours notre objectif de 50% et ça nous fait 2500 euros par an ce qui n'est pas très important mais dans une phase d'apprentissage pourquoi pas pour montrer que vous avez des bons résultats. Si on divise par 12 ça fait 208 euros par mois et si on divise donc euh, par 20 jours ça nous fait 10,4 euros par jour. Alors est-ce que c'est Extraordinaire de, de faire 10 euros de gains par jour avec un capital de 5000, je ne pense pas. Donc 10 euros de gains par jour vous vous fixez cet objectif donc tous les jours vous essayez d'arriver à, à gagner vos 10 euros par jour sur votre capital de 5000 et vous, avez, vous êtes un excellent trader si vous arrivez à faire ça tous les jours et vous arrivez à un résultat annuel de 50%. Et si on descend encore, si on va à 2500 euros eh bien toujours un objectif de 50% ça vous fait 1250 euros par an, on divise par 12 ça vous fait 104 euros par mois qu'on divise par 20 ça vous fait 5 euros par jour. Donc vous voyez que être un excellent trader, avoir une bonne méthode de trading avec un petit capital, vous pouvez avoir donc un objectif de 50% qui est, qui est quand même un, un très bel objectif et eh bien si vous respectez votre plan de trading, votre manière de trader de manière efficace et eh bien il vous suffit de gagner 5 euros par jour tout au long de l'année et vous ferez partie des très bons traders qui arrivent donc à faire 50% de rendement par an. Donc vous voyez que ça relativise tout à fait euh, le rendement de 50% ça peut être impressionnant lorsqu'on parle d'un capital de 5 millions, par contre quand on parle de 2500 euros ou 5000 euros de capital ça change tout à fait la, la manière de voir les choses. Donc c'est tout à fait réaliste, tout à fait possible d'avoir un rendement de 50% avec un capital de 5000 euros ou de 2500 euros et même plus. Donc ce qu'il faut c'est avoir une méthode de trading efficace donc et de, de pouvoir vaincre ces euh, émotions lorsque vous montez en capital. Donc pour cela si vous, avez, si vous prenez des risques démesurés, si vous n'avez pas une méthode de trading efficace qui vous permet d'être régulier tous les jours eh bien à ce moment-là évidemment ça pose problème si vous avez un capital important ou si vous commencez directement à trader avec un capital de 500 000 euros voire plus euh, et que vous n'avez pas une méthode éprouvée efficace alors là oui euh, le trading est dangereux pour vous. Mais si vous avez donc une méthode qui vous permet de trader sereinement, euh, de pouvoir gérer totalement vos émotions, ce seront exactement les mêmes trades que vous ferez avec un capital de 5 000 euros qu'avec un capital de 5 millions d'euros. Ce sont exactement les mêmes trades simplement bien sûr les gains et les pertes sont différentes et il faut arriver à gérer cela de manière euh, efficace et surtout ne pas, ne pas risquer plus quand on a un gros capital. Mais il ne faut pas non plus avoir peur lorsque vous montez en capital donc vous devez progresser petit à petit, sentir si vous êtes à l'aise euh, si vous arrivez pendant plusieurs mois avec une méthode de trading à sentir que vous êtes à l'aise quand vous prenez des trades eh bien il n'y a pas de problème, vous pourrez augmenter votre capital et euh, comme je vous dis trouver des capitaux ce n'est pas un problème une fois que vous êtes régulier que vous avez de bons résultats. Vous pourrez annoncer euh, 50% de capital et ce sera 50% de rendement et ce ne sera pas un problème pour trouver des gens qui veulent vous confier de l'argent si vous êtes sérieux et si vous pouvez démontrer donc que sur un compte réel de, de 5 000 ou de 50 000 vous avez des résultats réguliers eh bien vous pourrez avoir des personnes qui vous prêteront 50 000, 100 000 et qui continueront à vous faire confiance, qui en parleront à d'autres et, et ça fera ainsi son chemin et vous pourrez peut-être arriver un jour à, à trader 5 millions voire plus. Donc c'est moi ce que je vous conseille de faire donc fixez-vous un objectif de 50% par an, peut-être avec un petit capital au départ. Euh, N'essayez pas de, de vivre du trading avec un capital de 2500 euros, voyez un petit peu les chiffres et vous devez adapter cela en fonction de votre manière de trader, de ce que vous avez comme, comme résultat actuellement ou bien formez-vous pour arriver à avoir de, de tels résultats de manière régulière. Mais 50% est un objectif qui me semble tout à fait raisonnable. Voilà donc si vous avez des, des questions ou des commentaires n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Donc euh, sous la vidéo vous trouverez également un lien vers mes formations qui euh, devraient vous permettre d'arriver à avoir un rendement tel que celui-ci. Donc euh, n'essayez pas de brûler les étapes, euh, formez-vous euh, petit à petit, euh, allez-y progressivement et vous pouvez avoir réellement un objectif de 50% de rendement annuel. Ce n'est pas quelque chose de, de délirant. Je pense que la démonstration est faite ici et que c'est vraiment un objectif que vous pouvez avoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et partagez la vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo.